Andria vient du grec Andros et signifie « la masculinité de l'homme ». Mais de nouveau, courage Au principe, il avait pas un nom Mais quand a l'anglais il a l'anglais. Il n'y a l'anglais, Et qui il n'y du 20e siècle. à tous les n'y vous ne des de que hoje o nome significa a masculinidade de l'homo. Oh! E, yeah. se tio mi. Sant'Andrea é fisticato o 30 de novembro. Que é stato um mês em crochê este giorno? Interessante d'inno é que em Rússia e em Scozia, Andrea é o patrone de piscator quando eramos indo nós. Ultimo ponto, en notre à si des a se retrouve à croce de Sant'Andrea, Et une croce qui t'a stavormi, fidu-le-ti. On se si retrouve dans des bandières basques, et de tant d'autres.